Que le Seigneur nous bénisse chant. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Psaume chapitre 29, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Fils de Dieu, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel rétentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Éternel,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 Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia. Louez-le sur toute la terre, Louez-le, vous tous ses anges, Alléluia. Louez-le, vous tous en pleurs, Alléluia. Tout ce timon, ce bonheur, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que ma vie soit Sois-tu parfum pour toi, Seigneur. Que... Alléluia. Que ton nom soit exalté encore ce soir. Qu'il soit vraiment béni, qu'il soit élevé. Qu'il est vraiment doux de prononcer ton nom, mon sauveur. De réaliser la paix que ce nom nous apporte, Père. Nous sommes vraiment consolés, éternel notre Dieu, de ce que tu t'es vraiment révélé à nous. Tu as apaisé toutes nos inquiétudes, mon bien-aimé Seigneur. Tu as tracé un chemin devant nous, Père. Nous l'avons emprunté avec toi, mon bien-aimé Seigneur. Toi au devant et nous te suivons, Père. Parce que tu es réellement le bon berger. Et nous sommes véritablement le troupeau de ton pâturage. Que ta main glorieuse et bénie conduit. Oh Seigneur, comme nous l'avons entendu. Tu es celui qui bénit ton peuple et aussi le rend aussi heureux. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir t'avoir comme maître et comme conquérant, mon sauveur. Tu es celui qui a conquis la mort et l'enfer, mon sauveur. Nous te disons merci encore aujourd'hui, oh Dieu, nous sommes venus célébrer ces grands conquérants. C'est lui qui a vaincu toutes choses, mon bénémoine, Père Saint. C'est lui qui nous a réellement rachetés, mon bénémoine, Père oh Dieu. Qui a fait de nous un peuple libre, Père. Nous étions vraiment liés, Père, mais tu es venu pour libérer les captifs. Sois exalté encore ce soir et pour ce moment béni que nous accorde dans ta présence, mon Père, avec ce peuple qui est à toi, mon béni, mon Père Saint. Tu es vraiment Dieu, mon Soba. Tu as dit, tu appelleras ce que toi, tu as connu, Père Saint. C'est vrai, nous sommes à toi, mon Père. Rassemblés en ces lieux, en ton nom, mon Soba béni, sachant que c'est toi qui as conduit nos pas jusqu'à cet endroit. Nous t'en sommes véritablement reconnaissants. Ce soir, nous t'avons chanté, Père, et... Nous voudrions d'abord, encore davantage, te chanter encore plus, mon Seigneur, t'exprimer beaucoup d'amour à, à ton endroit pour Seigneur Jésus-Christ, ta main puissante qui ne cesse de pouvoir agir pour nos pères. Nous étions faibles, tu nous as vraiment fortifiés. Sois béni encore, exalté encore pour chaque frère et chaque sœur, mon Roi, que tu as conduit. Depuis le chemin qu'ils ont quitté leur pays jusqu'à cet endroit, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Tu as consolé nos cœurs, parce ce que nous pouvons revoir encore nos frères et sœurs en ce jour, bain, et qu'ensemble nous puissions élever nos voix devant ton trône de grâce, mon Père, pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es tellement si grand, combien tu es tellement si puissant. Seigneur, nous étions malades, mais tu nous as guéris. Sois glorifié encore ce soir. Merci encore pour chaque cantique qui a été chanté, Père au Dieu. Merci vraiment pour chaque âme, chaque cœur qui a ponctué la main à ta parole à toi, Père. Nous voulons marcher avec les grands conquérants. Sois béni encore ce soir. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nos Pères. Que tu sois adoré, car nous t'avons ainsi prié, Père. Nous pensons à tous nos autres frères et sœurs qui n'ont pas pu avoir l'occasion d'être ici, mais qui sont en connexion avec nous dans différents pays, mon mon Père Saint. Cela que tu nous as donné, Père, pour avoir eux comme frères et sœurs dans la marche avec toi, mon mon Père, Père Dibisson, qu'ils soient aussi bénis en ces temps, car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus Christ. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment glorifié. Qu'il soit béni. Qu'il vous bénisse chacun de vous. Amen, que son Saint-Nom soit glorifié. Amen. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Amen. Oh, qu'il soit béni, notre Dieu. C'est lui les grands conquérants. Hein? Amen. Il n'a point d'égal. Vous oh, pouvez vous asseoir. Oh Dieu du ciel, il est très bon, notre Amen. Dieu. Aussi. C'est merveilleux de pouvoir avoir un Père comme lui, un Dieu comme celui qui nous conduit. Et nous sommes vraiment reconnaissants à lui de ce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et la grâce de pouvoir être aussi parmi les vivants comme il est fait savoir. Les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui louent au éternel. Nous aussi, nous voulons être comptés parmi les vivants parce que nous voulons vraiment les louer de tout notre cœur. Lui dire que pour nous, il est le plus beau. Euh, il, est, il, il, est vraiment... il est vraiment merveilleux. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous sommes heureux de ce que nous avons, nos frères et sœurs qui étaient de loin aussi, qui sont venus encore en ces jours, afin que nous puissions avoir ce temps de communion ensemble. C'est vraiment la vérité. Nous sommes consolés de pouvoir voir que nos précieux frères et sœurs qui. La plupart du temps sont à l'écoute, à l'internet et nous pouvons aujourd'hui le voir de visu hein, et passer ces temps et le moment aussi ensemble avec eux. Nous avons la joie d'avoir notre précieux frère Marcel, lui c'est vraiment la flamme. <rire> frère Marcel, peut, oui, que Dieu te bénisse, Frère Marcel, il ne peut pas rester chez lui à la maison. Sachant qu'on a des réunions comme ça, ça, la flamme travaille dans son cœur. C'est comme ça qu'il est venu avec toute sa famille. Notre précieuse sœur Marilyn aussi, que Dieu la bénisse richement. Elle m'écrit aussi et quand même je suis parti parfois avec les témoignages qu'il entend. C'est une sœur extraordinaire. Elle aime le Seigneur de tout son cœur, mais elle a beaucoup de respect, vous savez. Et considération effectivement pour ce que le Seigneur, notre Dieu, fait à cet endroit. Le Seigneur a donné vraiment une épouse à notre frère Marcel. Que Dieu te bénisse, ma sœur Marilyn, non seulement une épouse, mais une bonne maman. hein. Elle veut toujours que tous ses enfants soient là. Que Dieu te bénisse. Nous avons notre soeur Marie. Et vous connaissez Marie, hein? C'est le cœur de quelqu'un qui palpite ici. Elle vient seulement, non seulement pour nous. Elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas Mais elle a un cœur qui palpite quelque part. Et c'est d'ailleurs lui qui est allé les chercher, que Dieu le bénisse. Et il a quitté, il a failli quitter ici, je crois, c'était dans la nuit de... Nous sommes quel jour Nous sommes quel jour aujourd'hui ah oui, dans la nuit de jeudi, quand nous avons terminé la réunion, j'aime beaucoup mon précieux frère. Et alors, je descends des escaliers là-bas, puis quand je sors, je vois dans les pénombres là quelqu'un qui était là. Il est toujours respectueux, toujours à la tête comme ça. Puis je m'approche, je dis mon précieux frère à moi, comment ça va J'ai dit, je le regarde, je dis oh. J'ai dit, je vois vraiment que. Il dit, J'ai dit, mais il est 22h, presque 23h, tu vas faire l'Allemagne Il me dit, oui. J'ai dit, il était prêt à monter sur le cheval pour aller en Allemagne. J'ai dit, mais tu vas arriver à quelle heure Même à une heure, deux heures. J'ai dit, ouh J'ai dit, ma soeur Marie, tu as enflammé quelqu'un ici. Alors, voyons que les temps étaient quand même. J'ai dit, mon frère, essaie un peu de dormir un peu. Et il a beaucoup de respect, hein. Alors, euh, comme il respecte, il dit, bon, oui, oui, je, je veux bien, je sentais quand même, je veux bien. Mais son cœur palpitait pour son. il dit que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'il est parti aujourd'hui pour aller chercher. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vraiment le bénisse, parce qu'aller au retour, ce n'est pas si facile. Nous remercions notre Dieu pour cela et aussi pour, je pense, notre frère Marcelin. Ah oui, viens ici mon précieux frère, viens ici devant mon bébé, mes frères Marcelin que Dieu te bénisse richement oh, Je voudrais bien que le frère et soeur te voyent, je sais qu'ils te connaissent mais il y en a d'autres qui sont loin Que Dieu soit béni, Amen. ma soeur elle est où Et, et notre victoire, euh, c'est une victoire non Oui, elle est où mais Vous pouvez venir aussi hein, comme ça on, tous ensemble, ah oui avec notre petite, oh là là, il a grandi aussi que le Seigneur vous bénisse richement. Ah, Anne-Victoire, on a, on a pleuré parce qu'on voulait t'entendre. Vous connaissez encore Anne Victoire, non Vous connaissez son cantique, non sur le, sur le bord de Babylone. Vous connaissez Nous avons déposé nos âmes, c'est vrai, non Et Dieu te bénisse. Pourquoi je fais venir vos frères devant ici Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pu avoir été en fait en Côte d'Ivoire. Vous savez cela, n'est-ce pas le Seigneur a utilisé notre frère, que vous voyez ici, Marcelin. Il s'est débattu, effectivement, là. je n'avais rien demandé. Mais le frère Marcelin que vous voyez ici, il s'est vraiment donné, pour ce voyage que j'ai effectué en Côte d'Ivoire, que vous avez eu la, la joie de pouvoir être en connexion et de suivre, effectivement, voici la personne que Dieu a utilisée et qui s'est donné vraiment, parce que quand il parlait de, de moi là-bas, les gens se posaient un peu de questions et disaient, laissez les quand même, écoutez-le. Et il était tellement dans une joie que, que je puisse aller, et puis l'autre côté, il a dit, mais on veut quand même recevoir, parce qu'on a vu la joie de, de Marcelin, notre frère, qui, qui demande, qui demande, qui demande. Et quand je suis arrivé, tout le monde lui a dit merci. Il dit, en tout cas, merci beaucoup. Et le Seigneur a accordé la grâce, effectivement, qu'il y a vraiment quand même un changement un impact assez grand, de pouvoir avoir effectivement, que vous avez vous-même remarqué, même d'autres frères Moïse qui était toujours là avec, que vous connaissez, non Que vous aimez là, effectivement, et il vous aime beaucoup, lui. La parole de Dieu, il l'aime beaucoup. Et tous les frères et qui sont là-bas aussi. Et ils ont aussi réalisé la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir aussi entendre. Vous savez, ce n'était pas facile, hein, de pouvoir entendre ce que nous avons eu à pouvoir entendre. Mais c'était la volonté de Dieu. C'était ce que Dieu désirait pour que le peuple puisse avoir. Et c'est cet homme ici que vous voyez ici, avec son épouse et toute sa famille, il priait tout le temps, il priait tout le temps, effectivement, même quand j'étais là-bas. Comme vous le voyez là, vous suivez, frère et sœur Le frère que vous voyez, quand je suis arrivé là-bas, il a pris soin de moi dans tout le moindre détail. La voiture, le frère Marcelin ici, il a disposé d'une voiture là-bas, et j'avais deux frères qui, qui s'occupaient de moi. Un frère Kulibali était là aussi qui s'occupait de moi dans la voiture. Même à l'aéroport, on s'est battu effectivement parce qu'il y avait au moins trois voitures. Et c'est la vérité, hein Trois voitures qui étaient venues pour pouvoir me chercher. Celui-là dit « Non, on veut les prendre. » L'autre dit, la, la voiture de l'église qui était il dit « Non, on doit le prendre. » Et puis bon, l'autre frère, l'autre frère, a bon, dit « Mais non, nous, nous voulons les prendre. » Alors maintenant, j'ai dit « bon, Comment on va faire ?» Alors j'ai trouvé une solution. J'ai dit « Bon, la valise va là-bas. <rire> » Ah oui, je n'avais pas le choix. Il dit, la valise va là-bas. Eh bien, moi, je viens ici. Quand la voiture de frère Marcelin va arriver, alors on va essayer de trouver un moyen pour que, comme je suis déjà monté dans celui-ci, parce que la voiture n'était pas encore arrivée, on me conduit dans celui-ci, je suis dans sa voiture. Quand on arrive là-bas, je change pour aller dans une autre voiture. Comme ça, tout le monde est satisfait. Et Dieu a accordé la grâce. Il a pris soin de moi, mon frère ici, que vous voyez. Nous voulons prier pour lui. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te remercier de tout mon cœur, mon béni, aimé Père Saint, pour avoir utilisé notre précieux frère Marcel Impère. Il s'est vraiment donné avec une foi extraordinaire, Père et Seigneur Jésus, tu l'as aussi honoré, mon béni, aimé Père Dieu. Merci aussi pour ma précieuse soeur, son épouse mon roi aussi soumise aussi avec beaucoup d'amour, Père Témissant, ces enfants qui se donnent aussi à toi de tout leur cœur, à, à ton œuvre, à toi, mon béni, Père Dieu Ils sont aussi devenus un témoignage aussi là-bas, quand tu vois Père de Bissons, on t'a dit le pasteur David, Père Dieu, ses frères, son amour et son empressement, son dévouement. Seigneur, combien ce n'est pas, je pense aussi à l'autre frère avec qui ils ont travaillé, collaboré ensemble, bénémoine Père de Mon Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi, mon présent Père Tubissant, oh, Dieu, que tu puisses vraiment le rendre cela au centuple, pour sa famille, pour tout ce qu'il est, Père Aussi merci, parce que tu es le Dieu qui console mon roi. Il a perdu son frère, mais tu es celui qui l'a consolé, Père. Sois béni, sois glorifié encore aujourd'hui, Père Tibissant. Merci de ce moment que nous nous retrouvons ensemble encore aujourd'hui. Ils ont parcouru la distance pour venir dans ta maison, pour te louer, Père. Quand nous t'avons ainsi prié, demander ça, à Père, au nom de jésus christ Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup. Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. <rire> oui, il a des désirs d'être baptisé. Tu es baptisé, non Pas encore. Hein? On t'a baptisé ici, non ah, mais tu y es dans notre sœur. » Sur le bord de Babylone, hein. <rire> que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous avons encore d'autres frères euh, ici, Casquin probablement, qui n'est pas encore arrivé. Il est en chemin parce qu'il venait donc de, avec sa voiture pour arriver parmi nous. Je pense que ce sont le, les trois familles qui devaient être avec nous aujourd'hui. Et demain, nous attendons aussi les autres qui doivent arriver aussi. J'ai dit toujours, mais Seigneur mon Dieu, nous avons tous maintenant, mais dimanche qui vient, vient, vient, on aurait tant aimé les avoir aussi. Mais vous savez, avec les, les circonstances, de le travail, parce qu'après le nouvel an, c'est aussi le travail qui reprend. Mais nous prions que Dieu nous accorde vraiment la grâce de pouvoir avoir aussi des moments où nous pouvons les garder aussi longtemps. Distance parcourue, que Dieu vous bénisse. Nous nous réjouissons et je crois avoir vu aussi euh, les enfants de notre sœur euh, euh, Esther, je ne sais pas s'il est là aussi ce soir. Oh là là là là, avec la distance d'aller-retour, que Dieu te bénisse ma sœur. On sait que le carburant c'est pas moins cher, mais que le Seigneur te récompense. Ça on voit l'amour que nous, nous témoignent beaucoup de nos frères et sœurs. Notre frère Bruno est là aussi. Tous ceux qui sont venus aussi, nous remercions notre Dieu. Merci pour... Tous nos frères et sœurs, en tout cas, ça, je voudrais vous demander, vous remercier beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous avez ouvert vos portes, effectivement, pour pouvoir accueillir nos frères et sœurs qui viennent de loin. Je ne sais pas comment faire pour vous, mais je ne peux que me mettre à genoux pour pouvoir prier pour vous. Je sais une chose, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai toujours dit, on ne vous oblige pas, mais l'Écriture nous dit, soyez hospitaliers. Je sais que quand vous recevez les gens, je pense que ce n'était pas comme ça, tout le monde, vous pensez à votre eau, vous pensez à votre électricité, vous pensez à tout ici, combien je veux consommer. Mais toutes ces consommations-là, que le Seigneur vous récompense. Et même, je voudrais encore vous dire, je suis aussi disposé que toutes ces périodes-là où les frères et sœurs que vous avez accueillis, ils, ils sont chez vous, je peux aussi payer aussi vos factures d'eau et d'électricité. Ça, je l'ai dit devant vous. Parce que ma soeur et moi, c'est important parce que je ne veux pas qu'on reçoive, parce que vous savez, ils viennent ici pour la parole de Dieu. Et le responsable quand même, c'est moi. Ça veut dire que je ne veux pas que, ça soit un, je veux pas que ni mon frère ni ma soeur qui viennent de loin soient un fardeau pour toi, ma soeur, ou pour toi, mon frère. Je suis disposé à payer l'eau qu'ils prendront chez toi, l'électricité, la lumière. Oui, mon frère et ma soeur qui vont consommer chez vous, même s'il faut me dire, « Voilà, frère, ils ont fait trois jours, je veux que 30 euros par jour. » Oui, je pourrais vous donner vos 30 euros par jour. Mais néanmoins, qu'ils soient vraiment dans des bonnes conditions, qu'ils se sentent heureux parmi leurs frères et leurs sœurs, même la semoule, même le riz, on peut donner du riz. Mais ce dont on a besoin, c'est que, en recevant les gens chez vous, soyez aussi dans la joie, parce que Dieu vous bénira. D'ailleurs, c'est ce que l'évangile aussi nous instruit, nous enseigne, que nous devons imaginer maintenant que le frère-là soit toi, celui qui vous accueille, que ce soit toi aussi qui te déplace dans un pays où ce frère-là se trouve et qui t'accueille chez lui, comment tu vas sentir la reconnaissance Donc imagine maintenant que lui vient maintenant chez toi. C'est dans ce contexte-là qu'on doit comprendre que nous devons être dans la joie quand nous accueillons des gens chez nous, à la maison, pas penser à vous. Et je leur ai dit encore, si dans votre fort intérieur, il y a eu la pensée, à hein, mon nom, combien je vais la facture va augmenter, devant le Seigneur, je vous l'ai dit, je vais payer votre facture pour ne pas que vous ayez tellement... Je voudrais peut-être que vous relevez peut-être, les compteurs à partir du moment où mon frère et ma soeur est arrivé à la maison, ils ont consommé autant... Vous venez avec, oh, on peut le faire, hein. on va payer, il n'y a pas problème. Les est aussi, vous venez, oui. Ils sont arrivés, ils lisaient beaucoup la Bible la nuit, ils ont consommé autant de mégas, je payerai pour mon frère et pour ma soeur. Parce qu'ils viennent aussi pour entendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je prie que Dieu, que Dieu, d'avance, je vous remercie beaucoup. Et cela va m'a défendre de mon cœur pour les portes que vous avez ouvertes, effectivement, d'accueillir nos frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près, car c'est un bonheur de pouvoir réellement aussi les avoir. Que le Seigneur vous bénisse et, et vous récompense, effectivement. Je sais que pour la plupart, effectivement, c'est une joie de pouvoir ouvrir leurs portes et de pouvoir aussi recevoir aussi les frères. C'est aussi une communion, non que nous avons les uns avec les autres. Nous prions que le Seigneur nous aide. S'il faut avoir un grand building, on peut avoir des chambres, des chambres, des chambres pour loger. <rire> il est capable. Amen. Mais c'est parce que nous n'avons pas prié. Si nous prions, qu'est-ce qui est impossible à Dieu Ce ne sont que des briques, non Alors, il peut pouvoir pour nous. Il faut simplement qu'on prie et qu'on demande cela à notre Dieu. Et, mais si aussi il permet qu'on soit comme ça, c'est pour que vous soyez bénis. Et si nous avons le building, les bâtiments, c'est nous qui recevons, nous sommes bénis. Vous, vous n'êtes pas bénis. Mais maintenant Dieu permet que vous soyez bénis. Parce que vous partagez aussi cela, aussi, votre intérieur, effectivement, aussi pour chacun. Ça c'est la vie des croyants, mon frère. Et fils et filles de Dieu. À quoi ça nous sert de fermer nos portes, effectivement, bon, c'est mieux que moi et ma femme et mon fils, et puis, moi. Que Dieu nous aide. Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir savoir que nous avons une famille. Et cela est en Christ et, et c'est avec cela que nous allons marcher ensemble. Nous nous levons pour lire dans les saintes écritures, dans le livre de Pierre. Il y a quelque chose qui est tombé là, je pense que vous pouvez... Vous avez quelque chose là ma soeur, merci. De Pierre au chapitre 1 que nous avons à pouvoir lire de Pierre au chapitre 1. Juste là. Voilà. De Pierre au chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 19. De Pierre, chapitre 1, verset 19. Et il nous dit <coughs> « Et nous tenons pour d'autant plus certaine. <rire> La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Gloire te soit rendue encore ce soir, notre Père, pour la grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver en tant que ton peuple encore rassemblé en cet endroit heureux. Voir aussi, recevoir aussi nos frères et soeurs qui sont venus de loin comme de près, c'est vraiment une grâce, une bénédiction Père au Dieu de voir cela mon sauveur. Je te remercie aussi pour notre sœur Esther, Père Tubissin, la maman qui était partie, nous a ramené parmi nous, la joie de l'avoir chanté dans ta maison à toi. C'est vrai, Père, c'est une grande consolation de pouvoir la revoir, Père. Sois béni, sois glorifié encore ce soir pour tout le nôtres, Père, que tu as protégé. Merci encore, Père, pour ces instants que nous avons dans ta présence à toi pour pouvoir lire ta parole, mon sauveur, puis tu si vraiment venir nous consoler, pour nous parler encore, Père Saint, parce que c'est temps et le moment où nous voulons avancer avec toi, être éclairé, être instruits, Père puissant, et demeurer vraiment inébranlable dans la foi que toi, tu nous as transmise, mon sauveur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au du de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous souvenons d'avoir lu cette écriture, effectivement, et nous nous référions à, à, à cet homme, euh, l'apôtre Pierre, à, à la manière dont il a été conduit à pouvoir réellement aussi euh, placer les choses comme elles euh, ont été écrites, effectivement, parce que c'est aussi lui qui nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé effectivement de la part de Dieu. Donc, effectivement, nous réalisons que c'est un homme qui a eu une extraordinaire expérience avec le Seigneur notre Dieu parmi de ceux-là qui ont eu à pouvoir marcher aussi avec le Seigneur. Et, et en son temps, il a eu cette joie, c'est que ce que tous les autres qui les avaient précédés, soupiraient, désiraient tant des fins fonds de leur cœur, parce que c'était vraiment l'objet de leur amour, de leur investigation, les désirs profonds de leur cœur, effectivement, de pouvoir être ce jour-là. Parce que tous ceux qui étaient réellement des saints et des prophètes, dans l'Ancien Alliance et l'Ancien Testament, effectivement, ils ont vécu, ils savaient certainement que ce qui était vraiment important, c'était ces jours-là. Et c'est en rapport, effectivement, avec celui qui était donc annoncé. C'est pour ça que la Bible nous dit, effectivement, qu'ils sont donc tous morts dans la foi. Parce que s'ils n'étaient pas morts ainsi, dans la foi, ils ne verraient jamais la présence, effectivement, du Seigneur, effectivement. C'est pour ça que tous ceux qui étaient morts et qui n'étaient pas morts dans la foi, eh bien, dis donc, vous vous souvenez, cela, c'est comme lorsque nous avons lu dans les scènes Écritures eh, Lazare avec l'homme riche. Vous vous souvenez Et euh, Lazare sur la terre, vous savez comment il était, et l'homme riche sur la terre, comment il était aussi. Et, et, et quand Lazare, lui, il, il est mort, comme l'écriture le dit, effectivement, et il fut donc emporté par les anges. Donc les anges ne vont pas venir emporter un païen, non, non, non, pas bien du tout. Ils sont venus emporter effectivement le croyant et lorsque on l'a vu, ces croyants, il a été placé quelque part dans les seins d'Abraham. Donc cet homme était réellement mort dans la foi. Parce que quand le Seigneur est descendu, effectivement, dans les régions inférieures, c'est pour aller faire sauter ce qui était dans les seins d'Abraham. C'était donc, effectivement, là, l'endroit du bienheureux où se trouvait, effectivement, les bienheureux. Et l'autre côté, effectivement, c'était l'endroit où se trouvait, effectivement, aussi le, les riches, effectivement, qui menaient sa vie joyeuse ainsi. Donc, nous comprenons que, effectivement, que tous ceux qui étaient réellement dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Alliance, effectivement, ils avaient la foi et cette foi, comme vous pouvez le remarquer, c'était pas une sorte d'illusion ou une sorte d'imagination, effectivement. Ils ont témoigné, effectivement, que cette foi qu'ils avaient était vraiment une foi réelle basée, en réalité, sur ce qui était vrai de la part de Dieu. Nous prenons le témoignage, effectivement, de notre Job, qui, lui, effectivement, dans les temps de pénombre, où il était tellement dans le moment où la pression était, dans la douleur, effectivement, de son épreuve, effectivement, c'est lui qui a crié en disant que, il dit, mais même ma chair à moi peut être détruite ainsi, mais mes yeux le verront, parce que je sais une chose, il parlait de qui, mon rédempteur est vivant et qui s'élèvera. Donc effectivement, dans l'Ancien Testament, et puis, vous savez, le temps de jeter un, un temps beaucoup plus éloigné, effectivement, mais il avait déjà eu cette grâce de la part du Seigneur, de savoir que même s'il mourait, pouvez-vous imaginer, représenter la foi qu'un homme comme cela pouvait avoir Il crie effectivement, il dit, mais c'est très touchant, parce qu'il dit que, que mes paroles soient écrites avec un burin. Amen. Un homme dans l'Ancien Alliance, mais plus lointain encore, qui dit mais gravé dans le roc. Comparer cela avec un homme comme vous et moi. Lui, dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore venu. Simplement annoncer. Et il disait que, que mes paroles, soit qu'il avait gravé dans le roc. il dit, mais je sais une chose, que mon Rédempteur à moi, il est vivant. Il dit, il était tellement convaincu, tellement ferme dans sa foi. Il dit que même si mon corps était vraiment décomposé et pourri, euh, euh, quelle foi. Il dit mes yeux à moi ici. Et non ceux de notre, le verront. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas cette sorte de foi que nous, nous avons. En fait. La nôtre est une foi qui est tout à fait vacillante d'une certaine manière ou d'une autre. Mais cette foi que Dieu a eu à pouvoir donner, si elle vient du Seigneur, elle s'accroche davantage. Regardez ce que nous disons, effectivement. Bon, Pierre, dont nous parlons ici, effectivement, il, il était avec celui dont les scènes Écritures avaient donc et la grâce qu'il avait, ce qu'il a été donc appelé par celui-là. Quelle chose merveilleuse de voir que c'est vraiment merveilleux, frères et sœurs, une grâce, un privilège, dans un monde, dans la terre, sur la terre où tu es, effectivement, celui dont tous les cieux de la terre même attendaient, parce que c'est celui dont l'univers entier attendait. Bien sûr, monsieur. bien sûr, madame. Vous n'avez pas réalisé cela que Jésus-Christ, notre Seigneur, était attendu effectivement par l'univers tout entier. Vous n'avez jamais pensé à ça Non seulement vous et moi, mais l'univers tout entier. Vous n'avez jamais prêté attention dans les livres des Hébreux, parce que bon, nous n'avons pas... Euh, mais vous n'avez jamais prêté attention... C'est pour que vous soyez sérieux dans les choses de Dieu. C'est important que vous soyez sérieux. Vous n'avez jamais prêté attention à cela, mon frère Massa. D'ailleurs, je veux revenir dans le livre, ici dont j'ai fait référence hébreu. Mais lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, quand nous prenons le livre d'Apocalypse, regardez-moi, s'il vous plaît. C'est parce qu'il ne faut pas que vous soyez ignorant en rapport avec les choses de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. C'est la connaissance que vous avez, c'est aussi votre force. C'est sûr et certain. Quand Satan est venu vers le Seigneur avec une parole, le Seigneur l'a vaincu avec quoi Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Vous, vous devez être de ceux-là qui connaissaient la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez Quand nous prenons dans le livre, beaucoup que vous puissiez vous souvenir encore, dans le chapitre 5 qui nous réjouit toujours d'Apocalypse, vous avez prêté attention, non Quand on a posé la question, vous avez entendu Et la parole de Dieu dit que cet ange-là criait d'une voix forte. Vous vous souvenez Nous allons le lire rapidement, puis nous allons prendre notre écriture. Regardez bien, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Alors il dit, <coughs> « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sous. » Vous entendez cela ?« Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le son. Vous vous souvenez Alors, ici l'Écriture nous fait mais la Bible, verset 7, 3, il dit, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre... Vous en » Vous entendez cela Je répète encore. « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. » Et je pleurais beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici donc les lions de la tribu de Judas, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept seaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu qui envoyaient effectivement par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris les livres, les quatre êtres vivants, vous entendez cela Et les 24 quatre vieillards, dans les cieux se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont donc les prières de sang. Et il chantait un cantique, nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le seau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte. « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Écoutez bien, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, Alléluia. sur la terre, Amen. sous la terre, Amen. sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, c'est entendu qui, qui disait effectivement à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Donc, toutes les créations, mon frère. Maintenant, regardez dans le livre des Hébreux. Je pense que c'est cela. Hébreux. Nous allons retrouver cela. Si le Seigneur le permet. Hébreux, ici, là, que c'est cela. Je pense que c'est cela. Oui. Je pense que c'est cela. Ah oui. Voilà. Alors, je pense que c'est cela. Ah. Voilà. Hébreux, au chapitre, au chapitre 9. Regardez. C'est important, je pense que nous devions y entrer une fois, mais nous ne sommes pas allés plus loin. Parce que, et je pense que, Mais c'est important, je veux les lire simplement, mais que vous saisissiez cela. Vous vous souvenez lorsque nous avions parlé du souverain sacrificateur amen. Vous vous souvenez de cela amen. La Bible dit qu'effectivement que tous les autres y rentraient chaque année, n'est-ce pas amen. Mais lui oh, <rire> Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec les sangs et les taureaux et les broucs, mais avec son propre sang, mais avec lui. Frères et sœurs, nous avons obtenu une rédemption éternelle. Mais regardez une chose, que nous comprenions ce qui s'est passé, parce que c'est tellement si merveilleux. Mais je vais lire, parce peut-être nous sommes... Je vais de regarder très bien. Versets, que vous puissiez vraiment saisir et rester calme, regardez très bien. Hébreu, chapitre 9, verset 11, il dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. » Maintenant, écoutez bien, frère, ça. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Parce que celui qui était sur la terre était une copie. Vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez Quand il a dit à Moïse, « Viens ici, Moïse. » Quand tu vas descendre fait d'après les modèles que je t'ai montré sur la montagne. Donc ce qu'il a fait, c'était une copie de ce qu'il a vu. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc une copie ne peut jamais être parfaite. Amen. <rire> que Dieu soit béni. C'est pour ça qu'il dit, la loi ne peut pas mener à la perfection. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. <rire> C'est pour ça qu'il fallait, c'est pour ça qu'il fallait, il fallait que le parfait, il est très bien. Ce qui est merveilleux, frère et sœurs, c'est quand même extraordinairement bon, Dieu. Dieu est bon. Hein. Ah, oh, Qui nous aide. Vous connaissez que pour cet tabernacles-là, il y avait les sacerdotes d'Aaron. On changeait de souverain sacrificateur. Parce que c'était dans cette période, soit ce c'était pas parfait, c'était dans avec des hommes qui étaient donc imparfaits. Vous connaissez cela, non Donc, euh, qui d'abord eux-mêmes devaient prier pour leurs propres péchés. Avant d'entrer, vous les présentez effectivement ici et là, là. Mais non, pour euh, la perfection, en fait, que toi et moi, nous puissions être. Qui qu'il vous est nécessaire sur le chemin, pour que quand vous avancez, vous le trouvez. Il a mis ce Scarabée quelque part, parce qu'il savait que vous serez là. Mais c'est vrai. Bien sûr. C'est la vérité, 100%. Parce que vous ne pouvez pas venir ici si lui ne vous a pas conduit. Donc sur le chemin, ce sont des choses que vous vivez, mais vous ne les voyez pas en fait. Parce que vous prenez ça à la légère, mais en fait, ce sont des choses réelles que le Seigneur, notre Dieu, il vous le prouve en fait que, quand mon frère Jonas rendait témoignage un jour ici, moi j'écoute... Il avait invité quelqu'un ici, il est venu cette dame, mais ça il effectivement, dit, mais là, la parole, il dit à Frère Jonas, il dit, ah, c'est vraiment la vérité, mais ah, pour rester chez vous, il faut vraiment être des dieux. Et ah, ah, il faut vraiment, pourquoi vous vous restez Est-ce que vous comprenez Alors, regardez, maintenant donc, on sait que c'était en fait les sacerdotes, donc lévitiques. Donc c'était donc des lévites, ils sont nés lévites, toute leur vie, effectivement, un souverain sacrifié ne pouvait être qu'un Lévite, impossible qu'il ne soit pas. Parce que vous le savez bien, quand nous avons lu avec vous ici, avec Usa, je crois hier on en avait parlé. Juste simplement prendre la main pour aider, il mourait. Alors vous savez très bien que, peut-être que vous ne le savez pas bien, mais là, même dans les dans familles des, des, des Lévites, effectivement, il y avait des caïtes, effectivement, des mérarites et tout ça. Donc chaque famille avait une fonction tout à fait particulière dans les tabernacles. Il y a une famille qui était simplement consacrée pour s'occuper du lieu très saint. Les autres qui s'occupent effectivement du lieu saint ne peuvent même pas voir les choses qui sont dans le lieu très saint. Seulement, cette classe, l'autre classe, effectivement, pas les autres. Eux, ils ont leur tâche ici. C'est qui sont à l'extérieur aussi, effectivement. Donc, chacun ne veut pas prendre la place de l'autre. Donc, celui qui a été placé à un endroit, il doit être à cet endroit-là. Tu ne peux pas chercher à pouvoir prendre sa place. Parce que dès, dès qu'il était il était consacré pour simplement. le Donc lui, il était absolument les choses saintes. Mais si toi, tu viens le regarder, Dieu peut te tuer. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas tous nous faire. Hein? Non, non, non, non, non. Dieu a donné à chacun de nous des dons. Le problème, c'est que. Les gens n'arrivent pas à pouvoir apprécier la grâce que Dieu leur accorde. Les dons que Dieu t'a donné est une bénédiction pour tout le monde. Donc, ne cherche pas à pouvoir toujours prendre celui de l'autre. Parce que celui que tu as, on en a besoin aussi. Si Dieu te l'a donné, frère et sœurs, c'est pour ça que je, je veux revenir ici. <rire> c'est pour ça que vous remarquez très bien. Dieu nous a donné par cet homme, effectivement, un exemple tout à fait extraordinaire, merveilleux. C'est l'exemple du corps. Si les doigts ici étaient l'œil, vous serrez l'œil. Imaginez que tout le corps soit l'œil. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas normal. Mais la place du doigt ici, ces doigts ici, il a une place importante. Mais il n'a pas besoin d'être la tête. Est-ce que vous comprenez Donc, même si la tête est là, ces doigts ici, il a toujours son importance. Donc, le doigt ne peut pas désirer être la tête parce qu'on a besoin de lui à la place où il est. Est-ce que vous comprenez La tête est la tête. Mais cette tête aussi a besoin du doigt. Bon, imagine une tête qui n'a pas qui n'a pas de doigt. Comment il va faire fonctionner le corps Pas possible. Donc, chaque chose, effectivement, dans ce corps, étant à sa place, il remplit bien sa fonction. Tout est merveilleux. Regarde avec les, les doigts ici, je peux tenir les micros, je peux tourner la Bible, je peux tenir comme ça, les, la tête ne peut pas tourner. Est-ce que vous comprenez Donc, les dons que Dieu t'a donnés, mon frère et ma soeur acceptent. Amen. Et fais de tout ton cœur agir avec cela de la manière la plus. où tout ton cœur effectivement. Tu verras combien ce sera une grande bénédiction pour tout le monde. Tu n'as pas besoin de chercher à être pasteur. Tu n'as pas besoin de chercher à être conducteur. Non. Sois simplement la place que Dieu t'a donnée. Ma soeur, je donne un exemple d'autre soeur pour qui nous avons prié ici, notre soeur esther. Il dit dire qu'elle est dans la Vous comprenez. Vous n'êtes pas heureux quand vous la voyez elle, elle ne se rend pas compte, mais on oh, m'a appelé un jour, et dit, oh, la soeur là qui est chez vous là. Oh, Il <rire> est toujours dit, est... Et comment va-t-elle <rire> Et quelle soeur Oui, <rire> là, la soeur là qui est comme ça avec. Donc, vous voyez, elle les fait de tout son cœur, ça réjouit tout le monde. Mais mon frère, ma soeur, la soeur, tout ça aussi, quand tu l'es fais de tout ton cœur, ça fait la joie. C'est-à-dire que c'est que Dieu t'a donné. Fais-les vraiment avec beaucoup de consécration, avec, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Comment ça va ça va changer les cœurs des gens ici Frères et sœurs, nous, nous devons savoir apprécier ce que Dieu nous donne. Mais quand il nous donne je tu sais qu'effectivement, que nous, nous serons en mesure de pouvoir savoir l'utiliser. C'est pour ça que ce que toi, tu as, tu peux l'utiliser de la bonne manière, par la grâce du Seigneur, ne vise pas ce que l'autre a. Parce que ce que l'autre a, tu en as aussi besoin. Donc ensemble, effectivement, comme le corps avec les doigts, eh ben, il faut que ce soit... Alors, voyons que c'était donc les Lévites qui devaient arriver à pouvoir faire le sacerdoce, effectivement aussi, et comme ça, le souverain sacrificateur qui montait, effectivement, n'était que de la tribu des Lévites. Mais avec ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire, c'est ça qui fait que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, pour l'amour de notre Dieu, aimez le Seigneur, mais ne le mettez jamais dans une bouteille. Ce qui tue les croyants, ce sont les habitudes. Les autres ont fait, nous faisons. Ce n'est pas ce que les autres ont fait. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parce que cela a eu à pouvoir avoir un impact que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas possible. Parce que depuis toujours, c'était les Lévites qui s'occupaient en fait de ce service effectivement, de sacrificateur. Mais Dieu a introduit en fait une autre sacrificateur. Vous savez, Dieu ne fait rien du tout sans que ce soit conforme à sa parole. Vous savez, non vous savez, non Amen. Oui. Ne pensez jamais que Dieu peut faire quelque chose qui n'est pas dans les saintes écritures. Quand il le fait, c'est toujours dans sa parole. Dans le livre de la Genèse, Abraham, lorsqu'il revenait vainqueur, qu'est-ce qu'il avait rencontré Melchisédek. Vous savez cela, non Melchisédek, effectivement. Il dit, le roi de Salem sacrificateur du Dieu très haut, Melchisedec. Donc, Dieu avait déjà parlé de l'ordre de Melchisedec, déjà dans l'Ancien Testament. Mais on le lisait, on ne faisait pas attention. Il ne pouvait, pouvait pas comprendre, effectivement. Mais autant marquer, il a montré ce que lui faisait. qui faisait que nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre imagination, nos habitudes. C'est pour ça que les habitudes, c'est mauvais. Il faut simplement laisser Dieu continuer à pouvoir faire son travail. C'est comme cela que c'est lui qui est Souverain sacrificateur, selon l'ordre de Mekisédek, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient de quelle tribu la tribu de, la, la tribu de Judas. La tribu de Judas n'a jamais été appelée pour faire les services divins. Non Non, non, non, pas du tout. Il nous montre en fait ce qu'on appelle le changement de loi comme l'avons entendu lire. Effectivement, oui mon frère et ma soeur, que les choses ont changé. Même la sacrificature, parce que c'est là que Dieu avait placé. Ne nous a jamais amenés à la perfection. Maintenant, Dieu nous donne un autre souverain sacrificateur qui descend donc, lui, de la tribu de Judas, pas des Lévites. Mais pour quelle raison Pour quelle raison Regardez quelque chose. Je lis ça, puis regardez C'est Hébreu chapitre, chapitre 9 que nous avons. Je pense que c'est Hébreu chapitre 9. Oui, c'est Regardez. Il dit, regardez bien, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Vous entendez cela C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Donc, parce que tout ce qui est ici, effectivement, est imparfait. Est et tout ce qu'on peut faire ici, avec tout ce que nous avons, ne pourra jamais nous rendre parfaits parce que nous sommes imparfaits, et dans la perfection, effectivement, aussi. Mais il faut que quelque chose de parfait pour nous rendre parfaits. Est-ce que vous comprenez Et c'est pour ça qu'on dit, effectivement, qu'il est rentré dans un, dans, dans un terme-là qui, qui n'est pas conçu de main mais effectivement, c'est-à-dire qui n'est pas cette création. Il et dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si les sangs de taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de œuvres mortes afin en fait que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin en fait que par la mort, afin qu en fait que la mort ait intervenue pour le rachat des transgressions commises pour la, sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là, où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il faut que la vie soit versée. Et puis il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine écarlate, effectivement, et de l'isope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est, est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les essentiels du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, prêtez attention au verset qui suit maintenant, le verset 23. Il dit, Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées. Donc, est-ce que vous comprenez Je relis encore. Il était donc nécessaire, puisque, nous avons parlé tout à l'heure, effectivement, de l'importance du Seigneur Jésus-Christ, non seulement pour vous et moi, mais pour l'univers. Vous vous souvenez j'aurais dit. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière que les choses célestes, vous entendez bien, les choses célestes elles-mêmes, le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Vous suivez maintenant Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, pour, mais, pour, mais pour offrir un autre sang que les sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin de ces siècles, il est apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé une fois pour toutes, aux... il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, vous avez remarqué que même dans le lieu céleste, vous vous dites, mes frères, j'ai dit que ce n'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'on doit revenir vite, de Pierre, simplement faire Je dis, mes frères, Léonard, comment tu peux nous parler, nous dire des choses comme ça Et je voudrais vous amener toujours dans les scènes d'Écriture, afin que vous compreniez effectivement ce que Christ notre Seigneur a fait. Dans les livres, je pense, dit... Ephésiens, je pense que c'est cela. Nous pouvons le voir avec vous. Je pense que c'est Ephésiens. Voilà. Éphésiens au chapitre 6. Nous lisons avec vous le verset 10. Il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. revêtez vous de toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous avez entendu Verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre qui Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce des ténèbres, contre quoi Qui sont où Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Alors, regardez très bien, frères et sœurs. » Vous devez comprendre mon frère et ma soeur, Les Saintes Écritures nous montrent réellement aussi, c'est pour ça que je voudrais rentrer en cela, mais nous avons la parole que nous avons lue tout à l'heure. Mais juste pour que vous puissiez comprendre frère, que le sacrifice de notre Seigneur est plus important que vous pouvez l'imaginer. Je vous lis encore juste un, un, un, une écriture, effectivement, et puis bon, je reviens vite à, à Pierre, effectivement. Juste dans, dans les scènes d'écriture, pour que vous puissiez voir aussi, ça c'est dans le livre de Romains. Romains. Romains, juste Romain, pour que vous puissiez réaliser cela. Romain, Romain, je pense, au chapitre 8, au chapitre 9, je pense que c'est là aussi. Voilà, c'est au chapitre 8. Romains 8, nous lisons à partir du verset 18, il nous dit une chose là. Romains 8, 18, il nous dit ceci. 18, il nous dit, vous y êtes J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous entendez cela Maintenant, qu'est-ce que le verset 19 nous dit Aussi, la création, quand on parle de la création, c'est tout ce qui existe. L'univers a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez c'est la création, dit, mais aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour, pour, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc, la création tout entière, elle soupire après la manifestation. Je ne vais pas rentrer dedans, frère. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir que nous, nous, nous, attendons, nous attendons effectivement la, la rédemption. Nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez nous, On parle de la rédemption, n'est-ce pas ne tristez pas les Saint-Esprit. Vous connaissez cela, Ephésiens 4,30 temps par lesquels vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. faut lire les Saintes Écritures. Mais quand on parle de la rédemption, c'est quoi ça veut dire? Les rachats. Mais toi et moi, ici, ne sommes-nous pas rachetés? Toi et moi, nous sommes déjà rachetés. Mais alors, pourquoi on nous parle du jour de la rédemption? nous parle-t-on c'est écrit pourquoi non c'est pour ça quand vous prenez la Bible frère et soeur c'est pas un livre à jouer avec et à penser qu'effectivement Dieu est incapable je suis comme ça Dieu ne change pas ma vie frère vous jouez avec un être que vous n'arrivez même pas à pouvoir apprécier la puissance et ce que Dieu a fait pour toi il n'y a aucun être que ce soit un démon ou quoi que ce soit qui non frère qui peut défaire cela et même frère et soeur satan lui-même il tremble quand on parle de Dieu c'est toi et moi qui méprisons Dieu. Les démons le savent. Mais oui. <rire> même que toi-même, dis-moi, dis-moi. Il, il tremble quand on parle de choses de Dieu. Bien sûr que oui, mais toi, tu ne trembles pas. Parce que tu n'as pas la conscience, la considération de ces dieux, en fait, évidemment aussi, dans les choses que Dieu... Si simplement nous pouvons apprécier et reconnaître ce que Dieu a fait pour nous, mais nous marcherons comme des princes et des princesses, effectivement, dans ce bas-monde, bien sûr que oui, c'est sûr et ça. Bon, nous revenons dans Pierre. Donc, Pierre a eu la grâce, effectivement, parce que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avaient la foi, comme nous l'avons entendu avec Job, effectivement, qui criait de tout son cœur, en disant que je sais une chose et certaine, effectivement, que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera, il se tiendra là. Et moi, ici, ici, mes yeux, à moi-même, si je suis mort et pourri, je verrai mon Rédempteur. Il avait une foi véritablement extraordinaire dans son Rédempteur. Donc le Seigneur lui a accordé la grâce de pouvoir voir que ce que lui, il avait cru, c'était vrai, parce qu'il lui a montré effectivement qu'il il tiendra ces jours, effectivement. Tous, Moïse lui-même, vous le savez quand même, non Il a dit, le Seigneur notre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous ne direz pas Moïse a dit, vous direz ce que lui vous dira. Vous vous souvenez, non Donc, tous ces hommes-là, c'est pour que vous compreniez effectivement que ce n'était pas des aventuriers, en fait. Ils marchaient vraiment dans une foi véritable, pas une fois. Tantôt, aujourd'hui, ça va et demain, ça ne va pas du tout. Non, non, non. C'est toujours une fois effectivement, que, que ça aille bien, que ça aille mal. Mais je suis toujours aussi ferme dans ce que Dieu, notre Seigneur, m'a dit. Alors nous comprenons effectivement que cet homme ici, et, et tout, en, dans tout Israël, effectivement, on, on en avait parlé de, ces, de ces, cet homme qui allait venir. Et, et les choses devenaient tellement si claires, même depuis la, la Genèse, comme nous l'avons eu à pouvoir le voir, effectivement, aussi, vous connaissez cela quand même, non Quand le serpent a séduit, vous connaissez, non La première des choses que Dieu a eu à pouvoir dire, effectivement, aussi, quand il a parlé, effectivement quand il a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit, effectivement, il dit, mais, mais c'est le serpent qui pensait, depuis, puis il a dit, mais je mettrai. Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de... Ah, pas de l'homme, hein? La sémence de la femme. Il avait déjà été annoncé. La, la femme n'a pas de sémence. Ça, vous le savez, non Quand on dit la sémence de la femme, eh bien, c'est la parole qui vient vers la femme. Donc, ce que Gabriel nous a montré, dans le que nous avons lu avec vous le premier jour, vous vous souvenez, la sémence de la femme. Il n'a pas dit sémence de l'homme, la sémence de la femme. Donc, il s'agissait bien de Christ lui-même. Donc, depuis les débuts. Donc, tout au long de Saintes Écritures, tous ceux qui sont venus, frères et sœurs, parce que Dieu l'avait annoncé, ils avaient foi que ces Chilo, ils le viendraient. Parce que quand Jacob a prié pour ses enfants, il dit jusqu'à ce que les Chilots viennent. C'est puis dans ses Testaments. Donc, parlant de celui-là, effectivement. Vous voyez, comme nous disons, effectivement, que le Seigneur Jésus-Christ est le centre de tout, en fait. La création, la délivrance, le bonheur, la joie. Donc tout ce que l'univers a besoin. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prêcher des hommes. On n'a pas besoin de parler des hommes. On doit parler de celui qui est l'homme. Le principal. C'est la vérité, frère. On ne doit pas vous supplier pour ça. On n'a pas, frère, on n'a même pas besoin d'avoir des, des amis pour cela. Non, frère. Puisque c'est la vérité, ce que nous désirons. Alors aussi longtemps, nous vous le souvenir. Frère, parlons de lui. Parce que la terre a besoin pas de moi, de lui. Donc il a besoin, mais qui est celui qui peut la, le délivrer de ce qu'il est Parce que nous l'avons entendu, la création n'attend pas moi, il attend lui à moi. Le grand conquérant. Le puissant vainqueur. Ah oui, c'est les cantiques que notre soeur Marie aime, non Le puissant conquérant. De qui auras-tu peur, mon frère De qui auras-tu peur As-tu peur d'une maladie non. Il a dit par ma maîtrise. Nous avons la guérison, en fait. Tu as peur de la mort Il a dit, Il a dit. Hein, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, celui-là, c'est ton Seigneur. À moins que tu ne le connaisses pas, à moins que tu ne l'aimes pas, mais c'est ton Seigneur qui dit, je tiens. Je tiens les clés de la mort. Vous avez dit l'idée, ça, non dans l'Apocalypse, je tiens, Donc, peut-être qu'on peut, qu peut les lire, hein. peut-être qu'on peut les lire ici, dans, dans le livre d'Apocalypse, oh, oui, oui, que Dieu soit béni, euh, nous commençons, parfois c'est difficile de pouvoir terminer, hein. Parce qu'on est toujours dans les livres. Chapitre 1 la Parole, effectivement, il nous dit ceci. Et voilà comment il, il est décrit. Et, et, et, et verset 9, il dit, moi, Jean, votre frère qui est par à, avec vous à la tribulation. Chapitre 1, verset 9. et Au, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais donc dans la livre de pas Patmos, effectivement, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Vous y êtes Je suis donc euh, ravi par l'Esprit, c'est ça, hein au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, ce que tu vois écrit dans un livre et envoyé aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sade, à Philadelphie et à la Je me retournais pour voir, pour savoir quelle était donc la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Dieu est précis, hein Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme Vêtu d'une longue robe, il ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Les yeux, ses, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Psaume 29. Psaume 29, vous vous souvenez, non? Ah, la voix de l'éternel, c'est une flamme de feu. Et puis, il dit Et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Vous savez ce que c'est, non ah, L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu Amen. ne peut sortir de sa bouche que cela. C'est pour ça que nous désirons qu'il vienne nous parler, frère. Parce que quand lui, il vient nous parler, nous savons, nous, nous tenons Parce que là, nous sommes dans sa parole, dans sa présence. Alors, nous continuons dit. dire. De sa bouche sortait donc une épée aiguë à des tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa donc sur moi sa main droite en disant, Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est merveilleux, non Il dit, je suis le premier, l'alpha et l'oméga. Mon frère, avec un tel Dieu qui te dit que je suis l'alpha et l'oméga, qui peut faire quoi même dans l'âme Parce que dans tout là, il est dedans. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dans tout là, il est dedans. C'est ton Dieu. dit, je suis l'alpha. Donc, quand le temps. comme C'est moi qui ai introduit le temps. C'est moi aussi qui termine le temps. Donc, les événements, je le contrôle. C'est pour ça qu'il va jusqu'à te dire, mais qui passe ses inquiétudes Puis ajouter une coudée à la durée de sa vie. Toi, pourquoi t'inquiètes-tu Que Dieu te bénisse. Si moins on pouvait comprendre et croire cela, mon frère et ma soeur. On se tracasse pour des choses inutiles. Amen. Frère, que ce soit la maladie, nous avons un puissant vainqueur. Peu importe la taille, on se mettra à genoux. S'il faut dormir par terre, on dormira par terre, jusqu'à avoir la victoire. Nous l'avons. Il, il a dit, frère, il, il, il, il, il dit, je suis le premier et le dernier. Et puis, il est vivant. Il te dit, j'étais mort. Tout le monde l'a su. N'est-ce pas vrai et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce que je fais? Je tiens les clés de la mort et du séjour. Voilà. Alors, comment toi qui es un fils de Dieu, toi qui es une fille de Dieu, tu peux aller en enfer? Parce que c'est lui qui, que toi tu sers, sais, qui t'a sauvé, qui a payé pour toi. C'est lui qui tient les clés du séjour de mort. Le séjour des mots, c'est là où on voit tous les païens, tous ces cela c'est là, là qu'on peut... C'est cet endroit-là, effectivement, paf, ils vont tous disparaître. Mais toi, c'est dans les ciels. Amen. Alors, c'est lui qui t'a appelé, c'est celui qui tient ses clés. Amen. Toi, tu chantes son nom. Toi, tu glorifies son nom. Toi, tu le bénis et tu restes dans sa parole. Et puis, il va ouvrir l'enfer pour te faire entrer. Parce que ce n'est plus Satan qui a les clés. Qui bénit que je peux te pousser dedans. Alléluia, il n'a plus la clé donc lui-même, lui-même, on va l'enfermer. Non, mon frère, il n'y a pas un démon qui peut te pousser parce qu'on enferme les démons par notre qui a la clé. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, il a vaincu. Il tient la clé du séjour de mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Réjouissons-nous, mon frère. L'enfer n'est pas pour toi. Le ciel est pour toi! Les temps, les temps, les venons.